Chers traders et investisseurs, vendredi 8 janvier 2021, bonjour. Alors, je vous l'avais dit, lors de ma dernière intervention de la fin de l'année dernière, il y a un peu plus de huit jours, je prévoyais une hausse fort probable sur les marchés européens et nous avons pris en particulier 300 points sur le DAX depuis. Et si nous clôturons ce soir, dans une belle hausse, nous aurons trois soldats blancs, à vous d'en tirer les conclusions. Alors faut-il, à partir de cela, euh, prendre tout ça comme argent comptant Alors là, non, non et non. Nous sommes dans une situation très bizarre et très dangereuse, avec un fort décalage entre la situation des marchés et l'économie réelle, et en particulier la reprise de la pandémie dans les principaux États européens et américains, enfin presque dans le monde entier, hormis l'Asie. Nous sommes donc très impressionnés par cette anticipation des marchés et avons, nous le reconnaissons, beaucoup de mal à y croire. Mais souvenez-vous que les marchés ont toujours raison. Règle d'or. Enfin, en tout état de cause, le day trading reste roi et dans ce contexte difficile, nous avons réalisé un super strike ce matin avec trois trades accompagnés de trois médailles. Espérons un après-midi tout aussi prolifique. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, un très bon week-end et à très bientôt.